Déclaration des députés, député de Niagara Centre. Merci, M. le Président. J'ai l'honneur de prendre la parole pour ma première déclaration de député. Je voudrais prendre quelques instants pour féliciter le président de son élection. C'est un privilège pour moi de représenter les, les gens de Niagara Centre, de, de m'avoir fait confiance pour être leur représentant ici. C'est euh, une expérience qui, euh, pour laquelle je suis, j'entreprends avec beaucoup d'humilité, avec un travail fort et acharné avec le mentorat de mes collègues et de mes prédécesseurs. Je pense que je vais pouvoir être à la hauteur de leurs attentes. Je voudrais aussi présenter euh, ici un des plus grands festivals de Canal Days. c'est un festival marin Célèbrent leur 40e anniversaire cette année. Chaque année, les journées Canal Days deviennent de plus en plus populaire. C'est une, une un festival de quatre jours. Il y a toutes sortes d'activités, de mets qu'on offre et toutes des feux d'artifice. Vous pouvez prendre un. un, un embarquer dans un. un un, dans un navire. Nous invitons tout le monde à Port Curburn le 2 au 6 août pour cette fin de semaine incroyable. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Député de Brantford-Branton, merci. Merci, M. le Président. Je voudrais rendre hommage à Brantford Brandt, à Bob Nicholl, Robert Fleb Fletcher Nixon, est né en 1928, et Marty, il a eu 90 ans, c'est l'ancien chef du Parti euh, conservateur, c'est le fils du premier ministre, Harry Nixon. Il a été élu à l'Assemblée législative de l'Ontario en 1962 lors d'une élection partielle suite à la mort de son père. Il a été élu au Parti libéral et les a menés dans trois élections. Ils ont été... Il a pris sa démission en tant que leader du parti. Il a a été suivi par euh, M. Stuart Smith. M. Nixon est demeuré au sein du caucus après s'être euh, euh, démis des fonctions de euh, leader. Après avoir quitté la politique, il est devenu l'ambassadeur euh, du Royaume-Uni. Bob est un grand Ontarien et un grand Canadien et mais je ne dis pas tout cela pour rendre hommage à une famille qui a tenu le même siège pendant plusieurs décennies. C'est devenu un de mes amis et un mentor aussi. Donc je rends hommage à un ami et un mentor. Merci beaucoup. Déclaration des députés député de Kitchener Centre. Merci, M. le Président lors de l'élection, j'ai eu le plaisir d'avoir une rencontre avec une de mes commettantes de Kitchener Centre et elle m'a euh, demandé de lui faire une promesse et elle m'a demandé de travailler avec mes collègues, de changer la culture et des débats qui ont lieu dans cette chambre. Elle était euh, choquée par les débats trop houleux et c'est pour cette raison que je prends la parole aujourd'hui et je vais être très clair au sujet de ce qui s'est passé les dernières journées ici. Et une de ces choses, c'est le racisme, la façon que le racisme opère sous des circonstances normales. Souvent, les gens pensent que c'est un individu qui est raciste, mais selon mes expériences, il s'agit plutôt de systèmes, de lois et de décisions et de règlements que nous créons qui perpétuent le mythe de la neutralité alors qu'ils nuisent à certaines personnes plus que d'autres. La raison pour laquelle un néo-démocrate prend la parole contre le fichage, c'est que le fichage est nuit aux gens, aux minorités visibles. Nous, on a la responsabilité envers nos commettants et commettantes de défendre leurs droits et de dire non au fichage. Il y a d'autres outils disponibles à la, aux agents de police et je pense qu'on doit choisir ces autres choix et de surmonter ces défis. Député d'Oakville, déclaration des députés. Merci, M. le Président, et je voudrais vous féliciter... Je ne pense pas que vous y étiez là, alors que j'ai donné mon débat discours inaugural. La semaine prochaine, sera, il y aura quatre rondes de golf pour le tournoi canadien. Le parcours de golf de Glen Abbey va être l'endroit hôte. C'est une occasion pour tous les meilleurs golfeurs du Canadien de compétitionner avec les gens du monde. Glen c'est beaucoup plus qu'un parcours de golf. A été conçu par Jack Nicklaus, il y a l'histoire qui a été faite là. Un des meilleurs coups a été effectué par le passé qui a permis à Woods de gagner le tournoi. C'est aussi l'endroit pour le, le temple de renommée du golf, et c'est un des plus grands événements sportifs et attire le des touristes de partout dans le monde. C'est le troisième plus vieux tournoi de la PGA. Oakville est très chanceux d'être l'endroit hôte de ce tournoi de la classe mondiale et j'espère que tout le monde aura l'occasion d'y aller. Les enfants de moins de 17 ans peuvent y aller gratuitement. Et en tant que député d'Oakville, ma suggestion aux joueurs est de prendre, d'apporter une deuxième paire de pantalons si jamais ils obtiennent un trou d'un coup. Dé, euh, déclaration de député. Député de windsor west Merci, M. le Président. Hier, j'ai posé la question au gouvernement conservateur au sujet de leur plan pour le secteur automobile. J'ai posé la question à savoir pourquoi ils n'ont pas mentionné dans leur programme électoral ou dans leur discours du trône de mire, comme étant et comme étant ne comprennent pas pourquoi ils vont annuler les emplois qui contribuent des millions de dollars à dans le secteur automobile de Windsor qui appuie des emplois à notre économie locale. Plus de 200 représentants et propriétaires d'entreprises ont eu des réunions hier à Windsor pour parler des tarifs que le président Trump menace d'imposer sur notre secteur. Ça va décimer notre économie et le, les emplois des gens à Windsor. En dépit de cette menace, les conservateurs ont mis à pied notre représentant à Washington, ce que cela dit à nous et à mes commettants, c'est que ce gouvernement conservateur ne met pas la priorité sur notre économie et nos travailleurs. Et mes commettants et commettantes sont très préoccupés que le gouvernement ne les défendra pas dans ce moment incertain. Nous devons dire aux Ontariens qu'on veut en faire encore plus, qu'on doit lutter férocement pour nos emplois et qu'on doit avoir une stratégie pour le secteur automobile qui garantit la prospérité à l'avenir de notre industrie. Les Ontariens et les gens de Windsor méritent rien de moins. Député de Scarborough-Guildwood, merci, M. le Président. J'ai le plaisir de prendre la parole et d'inviter tout le monde au Festival Guild. Est le Parc Guild, c'est un endroit spécial dans ma circonscription où la nature, la culture, les, les arts et toute l'histoire de Scarborough peut y être C'est Ça meilleure l'expérience au sein de la collectivité grâce à, à des productions de théâtre. J'ai été à le, la pièce de théâtre d'ouverture. Ça allait démontrer l'importance de la culture et des arts pour Scarborough. C'est le seul de ce type au Canada. C'est un point de rencontre de la culture, la nature, les arts. Ce festival permet d'avoir plus d'occasions pour les jeunes artistes. Et ce ne serait pas possible sans la grande vision des fondateurs de la Guilde. Et nous savons aussi que l'ancien premier ministre Bill Davis est allé au parc ainsi que tout le travail des bénévoles et tous ceux qui sont sur le conseil d'administration, John Mason, les amis de Guild Park et du Jardin, et le directeur artistique, Jamie Robinson, ainsi que toute l'équipe de la Guilde. Il est temps de rétablir la Guilde pour un nouvel âge. Je vous demande de reconnaître le symbolisme historique du parc et ce Merci. festival aura lieu jusqu'au 12 août et je, je sais que vous allez euh, aimer votre expérience. Député de Thornhill la semaine dernière euh, fut extraordinaire. J'ai eu une réunion avec les le maire de euh, Markham, Monsieur Scarpetti. Il y avait les députés de Richmond Hill, Markham Stouffville et Thornhill, on était tous là parce qu'on représente certaines parties de Markham. Et bien sûr, tous les députés de York de la région de York à l'Assemblée sont des députés progressistes conservateurs. Donc, je vais avoir beaucoup de gens avec moi et j'espère pouvoir voir tous les maires. On a parlé d'enjeux très importants à la région et à la ville de Markham. Le métro, de le faire en sorte qu'il aille plus loin au nord, d'augmenter le trafic des trains. Et euh, ce que je voulais partager avec vous ici aujourd'hui, que Markham est un joueur économique très important en Ontario. Et je voulais partager avec vous, oui, on a ce corridor technologique, technologie, mais il y a aussi ce entre Waterloo et Toronto, mais il y a aussi celui entre Markham et Toronto. Il y a plusieurs entreprises qui s'y retrouvent. Avec 236 000 employés. Donc, on peut voir que c'est un, un moteur économique très important en Ontario et j'ai hâte de pouvoir défendre leurs intérêts ici dans l'Assemblée. Déclaration de député. Député. De Humber River, Black Creek. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais vous féliciter tous les députés dans votre élection ici dans cette Chambre. Et je voudrais aussi remercier mes amis, mes parents et tous les mes commettants de ma circonscription. Ça a été un de mes rêves de toute ma vie de, euh, de représenter ma circonscription. Dans ma circonscription, il y a la, la, la région de Jane Finch. C'est un endroit où il y a des gens très actifs, des jeunes, des enseignants, des, des entreprises et des entrepreneurs. Il y a des gens qui travaillent tra très fort, des professionnels de tout type, des athlètes, des aînés très actifs, des artistes très passionnés. Nous avons de très bons parcs et des festivals où les gens peuvent se réunir et s'amuser. Hier, par contre, c'était une grande déception. On a été très déçus que le ministre a parlé de ma circonscription et a dit que c'était un endroit où il y avait beaucoup de crimes lorsque M. Kevin Yard a demandé la fin de la pratique discriminatoire et raciste du fichage. Les mots qui ont été prononcés ici, dans la Chambre, avaient une grande portée et avaient beaucoup de poids. Au lieu de s'excuser, le ministre a lieu une déclaration qui était insultante. Les gens de Jane Finch et de Black Creek méritent beaucoup mieux. Déclaration des députés. Député de Simcoe Nord. Merci. C'est un privilège de prendre la parole ici aujourd'hui, de rendre hommage à un héros de la Deuxième Guerre mondiale, M. Graham. Il est mort le 13 juillet. Juste avant l'âge de 96 ans, il a eu plusieurs accomplissements. C'est difficile de tous les mentionner ici. En une minute et demie, il a servi lors de la Première Guerre mondiale dans les régimes. Il a dit que c'était ce qui qu s'imposait en 1941. Ensuite, il a servi dans plusieurs autres conflits armés. Il a été blessé en 1945 et il est revenu ici en Toronto. Il est devenu l'ancien combattant, M. Markello, à l'invitation de la Reine et du Parlement néerlandais. Il a célébré l'anniversaire de la libération des, des Pays-Bas. On a annoncé que cela allait être la dernière invitation pour les anciens combattants. Il a fait part de ses préoccupations que les jeunes commencerait à oublier si on ne continuait pas de célébrer ces moments dans l'histoire. Il a annoncé aussi que son groupe allait organiser une tournée en vélo pour célébrer, pour commémorer ces moments historiques. Il, sera, euh, il laisse dans le deuil sa famille et toute la collectivité, ainsi que la famille de la Légion de S cet endroit. Merci. Député de Mississauga East Cooksville, Merci, Monsieur le Président. J'étais préparé de parler des activités, des grands accomplissements de mes circonscriptions, des mes commettants travaillent dessus aujourd'hui. Par contre, je dois parler d'un événement horrible et tragique qui a eu lieu. Dans le, sans, dans le stationnement du centre communautaire le 15 juillet alors qu'un mari a été battu violemment alors que sa femme, Diana, a aussi été agressée devant leurs deux enfants. Un ami, Fuat Yousseed, a tenté d'intervenir et il a aussi été agressé. Hier, je suis allé voir la famille à l'hôpital Saint-Michaels où M. Mohamed Mamou Azouk venait de reprendre connaissance et lutte pour sa vie. Avec grand courage, sa femme et ses enfants demeurent forts. Grâce au travail des policiers et des premiers répondants, d'avoir intervenu de manière urgente et de manière professionnelle, et aussi merci aux témoins les deux agresseurs ont été arrêtés et maintenant, on enquête sur cet incident en étant un crime de haine. Monsieur le Président, je prends la parole au nom de tous les députés que la haine ne sera pas acceptée dans cette société et que nous devons continuer de travailler ensemble pour abolir la haine et l'intolérance dans toutes ses formes dans notre belle province et dans notre très grand pays. Merci. Cela conclut le temps que nous avions disponible pour les déclarations des députés, rapport des comités.